Alors pour résumer l'intervention, l'idée était de présenter eh bien, une vue d'ensemble des nouvelles attentes des consommateurs aujourd'hui en 2019 qui sont plus exigeants parce qu'ils utilisent des nouvelles technologies, ils ont l'habitude d'avoir la réponse de manière instantanée à toutes leurs questions et donc c'est un défi pour les marques de s'adapter et de pouvoir être présent dans ces moments d'interaction. On voit par ailleurs que les parcours clients... Euh, explose, se fragmente de plus en plus, ben, c'est un défi complémentaire pour les marques de euh, réussir à s'y adapter. Du coup, euh, pour les marques, je dirais que la réponse tient en trois grands principes. La nécessité d'être présent, d'être utile et d'être rapide d'être présent parce que cette fragmentation du parcours client leur donne autant d'occasions d'être présent aux côtés des utilisateurs. Par ailleurs, la valeur utilitaire, beaucoup de gens se tournent vers le moteur de recherche de Google, vers YouTube et plein d'autres plateformes pour poser des questions précises sur les marques, les produits. Il faut pouvoir leur apporter des réponses et, des réponses. et la rapidité, et eh bien c'est cette nécessité, notamment sur le mobile, d'aller très très très vite. On dit en général que si un site mobile met plus de trois secondes à se charger, 50% des gens qui étaient sur le site ont simplement abandonné leur navigation. Alors Google, avec le Boston Consulting Group, donc le BCG, s'est associé pour proposer un outil d'évaluation de la maturité digitale des entreprises en matière de stratégie marketing. Ça vous permet en quelque sorte de répondre à une cinquantaine de questions et d'obtenir à l'issue un rapport personnalisé pour votre marque qui permet un petit peu, je d'évaluer sa euh, maturité digitale et obtenir derrière des recommandations à la fois stratégiques et tactiques sur comment initier cette transformation digitale. Le questionnaire est en ligne sur notre site Think with Google. Il est très rapide euh, à compléter. Et donc, euh, voilà, ça permet à tout le monde de pouvoir, je dirais, euh, se mesurer et s'évaluer au regard de cet agenda qui est celui de la transformation numérique.